Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame Game. Je suis en compagnie d'Alex aujourd'hui pour un premier rapport de bataille didactique autour de la V9 de Warhammer 40 000. Yes. Enfin, merci à toi de m'inviter pour cette partie didactique, j'ai hâte de commencer et de, de jouer avec la, la partie Space Marine, peut-être tu vas prendre plus le micro. Ouais. On s'est affairé à conserver uniquement les unités de la boîte de base Indomitus, à ce titre euh, je remercie la boutique partenaire de la chaîne Maxirev vous retrouvez tous les liens d'affiliation dans la description c'est grâce à eux qu'on a pu avoir la boîte de jeux le service de peinture Wacolor qui nous a mis en couleur tous ces petits pitous, aidé par notre ami Charlie euh, qui a filé un, un coup de main pour euh, pour qu'on puisse aujourd'hui vous présenter la totalité des armées peintes. Euh, sur ce rapport didactique, on va euh, utiliser le livre des règles que vous trouvez dans Indumitus euh, pour la partie eh bien règles de base, scénario et fonctionnement euh, des décors. Et on va aussi utiliser, eh bien le, euh, le fascicule, le fil du silence, dans lequel vous retrouvez, eh bien euh, les datasheets euh, qui vont vous permettre de jouer les armées. On se contentera essentiellement de ces documents-là euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour cette petite partie découverte. On utilisera un petit peu aussi les codex parce qu'il y a euh, une ou deux règles sur lesquelles on a besoin de se référer au codex, que ce soit pour les Space Marines ou les Necrons. On fera le point dessus lors de la partie et je vous propose immédiatement de lancer ce rapport de bataille. C'est parti pour la présentation des armées, un côté Space Marines, un côté Necron. On va jouer les armées telles qu'elles, telles qu'elles sont dans la boîte de base. On fera donc fi des détachements et, euh, et de toutes les règles afférentes euh, et bien à la construction des listes. On va se concentrer sur le fait d'accéder à la boîte Innomitus et de jouer avec, découvrir les règles. Concernant la partie Space Marines, on va avoir un Capitaine Space Marines que vous avez juste ici et qui va avoir le bouclier relique lui permettant en plus d'avoir euh, plus un, sa sauvegarde, ce qui lui donne une sauvegarde à 2+, et bien la capacité d'annuler les blessures mortelles sur du 4+. On va ensuite avoir un Lieutenant Primaris que vous avez juste ici euh, équipé d'un pistolet Neo-Volkit qui, euh, qui a une caractéristique de force 5 et la capacité d'infliger 2 damage. Il est aussi équipé d'un bouclier Storm qui lui une invulnérable à 4 plus ensuite on va avoir un chaplain le chaplain primariste que vous avez juste ici lui de son côté il a la capacité et eh bien de générer des litanies et de buffer c'est à dire de donner des bonus à des unités euh, grâce à ces à chansons, à ces récitals. Euh, ensuite, vous allez avoir le judicateur qui est juste ici, qui est une magnifique figurine qui elle a la capacité eh bien euh, d'obliger les, les unités ennemies à taper toujours en dernier euh, dans les phases de corps à corps, ce qui est un bonus assez intéressant. On va ensuite avoir une escouade de vétérans Blade Guards, les trois gars que vous avez juste ici, ils sont équipés avec des boucliers Storm, donc 4 plus invulnérables, et, euh, et ça en fait des, des jolis brutes au corps à corps, euh, et surtout encore une fois on a affaire à une unité euh, en termes de modélisme qui est vraiment très belle. On va avoir aussi un doyen Bladeguard, celui qui porte l'étendard, qui est juste là. Euh, lui, euh, il est capable, eh bien, lorsqu'une figurine amie meurt dans son aura, sur un 4+, de lui faire effectuer une action de tir ou une attaque de corps à corps, gratuite, avant de mourir. Ensuite, vous retrouverez une escouade d'assaut Intercessor, le pack de 10 que vous avez juste ici. Euh, ce pack-là... Et eh bien, euh, c'est une nouveauté, euh, bon comme le reste de la boîte, mais qu'on découvre euh, vraiment dans cette V9, à savoir, et eh bien des primaris de corps à corps. Ils sont tous équipés euh, de pistolets Bolter lourds, qui est une arme assez sympathique, et surtout, ils ont tous l'épée tronçonneuse Astartes, euh, qui en fait, et euh, eh bien un joli pack qui balance quatre attaques par tête lorsqu'ils chargent. Ensuite vous allez retrouver l'escouade d'Outrider, les trois motos que vous avez juste au fond, euh, les motos Primaris euh, qui ont la capacité de générer une attaque, deux attaques supplémentaires lorsqu'elles chargent. Et ce qui en fait aussi une unité plutôt létale au corps à corps en y ajoutant la mobilité, coq 3, les motos. Pour finir, une unité qui semble très charismatique, l'escouade d'Eradicator, ce sont euh, les trois Space Marines que vous avez juste là, ils sont équipés avec un fusil fuseur et surtout ils ont une règle qui s'appelle oblitération totale et qui leur permet de déclarer, s'ils tirent sur une cible unique, de phases de tir euh, et ça les rend plutôt létal. Voilà pour l'ensemble des figurines Space Marines que vous retrouvez dans cette boîte de base et que vous allez voir sur le champ de bataille aujourd'hui. Côté Nécron, avant de prendre en main le fascicule, le fil du silence, eh bien, euh, on fera un petit point sur deux règles qu'on retrouve dans les data datasheets euh, des Nécrons de ce, de ce livre à savoir soit la règle métal organique que vous retrouvez ici sur les datasheets, ou alors la règle euh, protocole de réanimation qu'on verra sur d'autres unités. Alors la règle métal organique du codex Necron permet à tous les tours de regagner un PV sur les figurines qui ont cette règle. Euh, et c'est généralement les personnages, les unités... Euh, les unités euh, charismatique de cette armée et enfin la règle protocole de réanimation qui vous permet à chaque début de tour de relever sur un G2D des figurines qui sont mortes cela permet de mettre euh, en immersion totale une armée Nécron qui a comme faculté eh bien de se relever systématiquement, de ne jamais mourir. Alors, dans cette armée, on va euh, retrouver le tétrarque qui est la figurine que vous avez juste là. Euh, cette figurine, eh bien elle vous permet de ajouter un au jet de touche d'une unité à 9 pouces de celle-ci et aussi de rajouter un pouce à à la phase de mouvement pour les unités qui sont à 6 pouces de lui. Euh, C'est un mec qui tape correctement au corps à corps, notamment grâce à son arme la vouge d'hyperphase. Et il est aussi équipé de l'arbalète à tachyon, qui est un tir dont il ne peut disposer qu'une seule fois dans la bataille, mais qui fait de sacrés dégâts. Ensuite on va retrouver le garde royal que vous avez juste ici qui est équipé d'un éclateur Gauss relique et qui a pour capacité à votre phase de commandement de choisir une unité amie à 9 pouces de lui-même et jusqu'à la fin du tour l'unité choisie peut battre en retraite et malgré tout être choisie pour tirer chargé donc ici on va retrouver la figurine du plasmacien qui est une, vraiment une belle figurine euh, lui il a la capacité d'envoyer de, de la blessure mortelle donc à savoir euh, au début de la phase de combat on jette un des six pour toutes les unités ennemies qui sont à 6 pouces de lui sur un 4 cela génère une blessure mortelle de plus, il est émissaire de la destruction et à la fin de votre phase de mouvement, si cette figurine n'a pas avancé ni battu en retraite, vous pouvez choisir l'unité ennemie visible la plus proche à 18 pouces de lui. Dans ce cas, on jette 3d6 et pour chaque 4+, l'unité subit une blessure mortelle. On a la figurine la plus charismatique à mon sens, c'est le seigneur Scorpec. Euh, qui euh, en plus d'être équipé d'un annihilateur d'hostile qui est une arme de tir à 18 pouces avec la règle déflagration, il est aussi équipé d'armes de corps à corps qui ont fait un personnage létal euh, sur les phases de fight ensuite on va passer sur les destroyers Scorptech qui sont on peut le dire euh, les cousins de leur seigneur juste à côté donc eux c'est vraiment une unité de corps à corps ils ont euh, la règle d'émence injectée qui fait que lorsqu'ils sont équipés d'un plasmacite, qui est la petite figurine que vous avez juste là, eh bien, euh, vous pouvez jusqu'à la fin de la phase ajouter un aux caractéristiques de force et d'attaque des figurines Destroyer Scorptech. Ensuite, euh, cette magnifique figurine, c'est le réanimateur Canoptech. Lui, à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité Necron de la même dynastie amie à 9 pouces de lui. Dans ce cas, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, ajoutez un au jet de protocole de réanimation pour les figurines de l'unité choisie tant qu'elles sont, qu sont à 9 pouces de lui. faut savoir que le jet de réanimation eh bien c'est sur du 5+, donc avec lui potentiellement ça passera sur du 4+. Ensuite, la phalange de l'armée Nécron, ce sont les guerriers. Vous les retrouvez Ici, il y a deux packs de 10. Ils sont soit équipés d'éclateurs Gauss, soit de faucheuses gauss. La faucheuse gauss est un petit peu plus puissante, mais a une portée plus légère, alors que l'écorcheur Gauss peut vous permettre de tirer jusqu'à 24 pouces. Il faut savoir qu'on peut relancer les jets de protocole de réanimation de 1 pour les figurines de cette unité. Combotée avec le réanimateur Canoptech, ça a potentiellement en fait des unités qui ont une certaine résilience sur la table de jeu. Et pour finir, les nuées de Scarabée canoptech qui sont des unités euh, rapides, à l'instar du reste de l'armée qui a une tendance à être plutôt lente et qui vont être euh, relativement faciles à cacher et, euh, et vont nous permettre pour une armée Nécron de capturer des objectifs assez aisément. Donc dans le cadre de cette partie didactique, nous n'allons pas utiliser la règle euh, des seigneurs de guerre. Donc on n'appliquera on pas de traits de seigneurs de guerre sur nos armées. On ne va pas utiliser en ce qui concerne les marines de règles de chapitre, en ce qui concerne les nécrons de règles de dynastie. Il faut savoir que ces règles-là sont propres à leur codex et vont vous permettre de rajouter des bonus et des buffs à vos armées selon le chapitre ou la dynastie. On se contentera des points de commandement à hauteur de 8 pour le format incursion. De plus, on se contentera de jouer les stratagèmes du livre des règles puisque euh, les stratagèmes propres aux factions se retrouvent dans les codex et on va à minima essayer eh bien, de multiplier les sources de documentation pour ce rapport de bataille didactique. Ensuite, on va se pencher sur le livre des règles que vous retrouvez dans la boîte de base Indomitus et surtout à la partie euh, « jeu égal qui va vous permettre eh bien, euh, de découvrir les scénarios et la façon de gagner vos parties sur Warhammer 40000 Je rappelle que Games Workshop propose trois types de jeux. Le jeu libre, qui a la particularité eh bien, d'être accessible rapidement. Le jeu égal, qui approfondit un petit peu la pratique du jeu de figurine et qui va vous permettre de jouer euh, de manière un petit peu optimisée, un petit peu plus stratégique. Et enfin, la partie narrative, qui va vous permettre euh, de créer un univers et des histoires autour de vos parties. On va se concentrer sur le jeu égal et notamment sur les scénarios. Pour aujourd'hui, nous allons jouer le premier scénario du format incursion dans la fiche scénario, vous avez le briefing mission, ensuite vous avez les objectifs principaux à savoir que euh, on met 5 points à la phase de, à la fin de la phase de commandement de chaque joueur lorsqu'on contrôle un pion objectif ou plus, on remet 5 points supplémentaires si on contrôle 2 objectifs ou plus et on remet 5 points supplémentaires si on contrôle plus de pions objectifs que notre adversaire. Ces points-là ne sont pas scorables au tour 1, donc on commencera à les scorer au tour 2. Je vous rappelle que la partie dure 5 tours, elle est capée, donc on ne peut pas faire plus ou moins de tours. Et ensuite, on va jouer les objectifs secondaires. Dans le format Games Workshop, on vous, promo, on vous propose de choisir 3 objectifs secondaires parmi une liste euh, générique et le scénario vous propose un objectif secondaire supplémentaire. Dans le cadre de notre partie didactique, L'un comme l'autre, nous allons jouer uniquement l'objectif secondaire de mission, à savoir ligne de démarcation. À la fin de votre tour, vous marquez 4 points de victoire si vous contrôlez les deux pions objectifs marqués A ou deux points de victoire si vous contrôlez les deux pions objectifs marqués B. Il faut savoir qu'on peut marquer maximum 15 points dans la partie sur cet objectif secondaire là et maximum 45 points sur les objectifs primaires. Je vous propose immédiatement qu'on découvre la table de jeu, le fonctionnement des objectifs et le fonctionnement des décors. Dans cette version neuve de Warhammer 40 000, le point tactique se joue essentiellement sur les scénarios et la gestion des décors. Le scénario vient de vous être présenté, vous retrouvez sur la table les deux objectifs B que vous avez ici et ici, et les deux objectifs A que vous avez ici et ici. Ces objectifs-là nous viennent de la gamme My Scénary et vous pourrez les retrouver dans la description de la vidéo. J'en profite aussi pour faire un big up à notre ami Chris de Crank Game qui nous a fourni le tapis sur lequel nous allons jouer et à l'atelier de Torek qui nous a euh, offert les sidebars concernant les éléments de décor dans cette v9 la particularité c'est que chaque élément va avoir des règles spécifiques euh, et bien à son identité sur la table de jeu vous allez retrouver deux ruines que vous avez ici et ici euh, la ruine est une zone de terrain qui a la règle gravissable c'est à dire que les unités infanterie nuées et bêtes peuvent euh, monter aux étages la ruine a aussi la règle franchissable, ce qui veut dire que les unités de infanterie bêtes ou nuées peuvent traverser ces décors sans avoir à faire le tour. La ruine a la règle couvert léger, ce qui vous permet lorsque vous êtes ciblé par une, par une attaque de tir, de bénéficier d'un plus un à votre sauvegarde d'armure. Les sauvegardes invulnérables ne sont pas impactées. Ensuite, on aura la règle défendable, règle très intéressante, qui vous permet lorsque vous êtes chargé et que vous êtes à l'intérieur du décor, de choisir entre euh, deux modes d'action. Vous pouvez donc soit choisir de tenir bon et dans quel cas vous effectuerez des attaques en état d'alerte sur du 5+, ou alors vous pouvez choisir de préparer votre défense, vous ne pouvez pas tirer en état d'alerte mais vous ajoutez un au jet de touche à la phase de combat suivante. Et la ruine a aussi la règle occultant, elle bloque la visibilité si elle est d'au moins 5 pouces de haut, ce qui est le cas pour nos deux ruines ici présentes. Les figurines sur ou dedans peuvent voir et être vues normalement. Cette règle ne s'applique pas sur les unités qui ont le keyword Aérodine ou les figurines qui ont 18 PV. Ou plus et euh, eh bien ça va permettre si vous ne rentrez pas dans les cas de figure euh, nommés précédemment de bloquer complètement les lignes de vue, ce qui veut dire que votre adversaire ne vous verra pas lorsqu'il vous tire dessus et que euh, ces lignes de vue traversent ces décors ensuite vous retrouverez sur la table de jeu des barricades qui sont des obstacles euh, elles sont défendables donc tout comme les ruines c'est une ligne de défense on peut donc faire un mouvement de charge contre une unité à 1 un pouce de cet élément de terrain et euh, pour combattre on a une zone d'engagement qui passe à 2 pouces sur les unités ennemies là où normalement c'est à 1 pouce dans le reste du champ de bataille ensuite euh, les barricades sont aussi des terrains Difficile, vous aurez donc moins 2 à vos mouvements, moins 2 à euh, vos avancées, moins 2 à vos charges lorsque vous traversez ce décor. Il est aussi couvert léger et couvert lourd. Le couvert léger, c'est le plus 1 à la sauvegarde d'armure, tout comme les ruines. Le couvert lourd, c'est le plus 1 à la sauvegarde sur le corps à corps. Et enfin, c'est une position instable, vous ne pouvez donc pas finir votre mouvement sur le décor. Vos figurines devront être euh, à côté, euh, mais jamais dessus. Ensuite, on va retrouver euh, des euh, statues impériales au nombre de deux. Euh, et ces statues impériales ont la capacité de donner plus 1 au commandement, aux unités qui sont entièrement dans les 6 pouces euh, du module. On va avoir des murs de ruines qui sont aussi des lignes de défense, qui sont franchissables, qui sont couverts denses, qui sont défendables et qui sont aussi des positions instables. Et enfin, on aura des conteneurs qui ont les traits de terrain couverts légers, euh, gravissables et position exposée. Position exposée signifie que lorsque vous êtes sur le dessus du décor, eh bien, vous ne bénéficiez pas de sauvegarde de couvert. Voilà pour ça, donc 4 éléments de décor différents, les ruines, les murs en ruines, les barricades et les conteneurs, ça aura un impact majeur sur le jeu, vous allez le découvrir très rapidement dans ce rapport de bataille. Donc la partie commence par un premier jet qui va nous permettre de déterminer l'attaquant, le défenseur. J'ai ce beau dé blanc et je fais un 6, et eh bien il fait un 6 aussi, en cas d'égalité, qu'est-ce qu'on fait On recommence et donc c'est Alex qui va pouvoir choisir qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Le défenseur choisira le côté sur lequel il se déploie et il déploiera sa première unité. Les armées sont déployées sur le champ de bataille, sont prêtes pour débuter la partie. Néanmoins, le déploiement se réalise de façon alternée, unité par unité. En commençant par le défenseur, je vous propose de découvrir immédiatement la pause après pause lors de notre phase de déploiement. Donc je choisis ce côté-là et je vais en faire, faire ma première pause. Donc je vais poser les primaris juste ici. Alex a posé son escouade d'intercessors. Il faut savoir que dans cette version du jeu, les unités qui sont à six figurines ou plus euh, doivent respecter une cohésion euh, d'unité particulière à savoir que chaque figurine doit être en cohésion d'unité avec deux autres figurines et elles ont deux pouces pour être en cohésion d'unité. donc ça veut dire que par exemple cette figurine là doit avoir deux figurines à deux pouces d'elle sinon elle n'est pas en cohésion d'unité dans quel cas elle va mourir à la fin de sa phase de morale sur son tour de jeu. Moi de mon côté eh bien j'ai mis ma première unité de guerrier des troncs juste ici. Ça, c'est ma deuxième pause, donc j'ai posé les motos ici, juste là, pour, pour passer à, à aller prendre l'objectif devant, en sachant qu'elle ne peut pas passer à travers des ruines. De mon côté, euh, j'ai mis mon unité de scarabée juste ici, qui pour le coup a le mot-clé nuée, et donc pourra traverser les décors pour se déplacer. Donc ma troisième pause, j'ai posé les éradicateurs juste ici. De mon côté, euh, j'ai mis ma deuxième phalange euh, de Guerrier nécron juste là. Quatrième pose, euh, juste ici, les Blade Guard. Et moi, je mets mon réanimateur euh, à portée de ma phalange Nécron. Donc j'ai posé le chaplain juste ici, avec les Primaris. Et moi, de mon côté, euh, j'ai décidé de mettre les Destroyers euh, en deuxième rideau après les Guerrier nécron. Je viens de positionner mon capitaine juste là. Et moi, de mon côté, euh, j'ai mis mes deux crypto Surf juste ici, derrière le mur de ruines. J'ai posé le lieutenant juste ici. Et moi, de mon côté, euh, j'ai positionné mon placement sien, juste ici, au milieu de mes galets nécrons. Je posais la bannière juste là. Et moi, de mon côté, j'ai décidé de mettre mon tétrarque juste ici. J'ai mis le judicateur juste ici ok et moi de mon côté j'ai décidé euh, de mettre mon seigneur ici et euh, comme euh, j'ai une pause de plus sur euh, mon armée et eh bien j'ai mis mon tétrarque juste là Nous allons maintenant jeter un dé et c'est celui qui gagnera ce jet qui va déterminer qui commence et qui joue en second. J'ai toujours le dé blanc et je fais un 2 et Alex fait un 3. C'est donc lui qui choisira de jouer en premier ou de me laisser commencer. Donc j'ai décidé de commencer à jouer. Donc Chaque tour de joueur euh, commence par la phase de commandement. Euh, donc je gagne plus 1 en point de commandement. J'étais à 8, je passe donc à 9. Donc je vais commencer pour la phase de mouvement. Euh, la stratégie ça va être de prendre les deux objectifs, donc B à gauche et à droite. Euh, pour l'objectif de gauche, je vais. Euh, euh, déplacer mes motos euh, jusqu'ici, donc il y a un mouvement de 14 pas, donc ça devrait le faire. Ensuite, pour le de l'autre côté, je vais tenter une avance euh, de primaris pour aller choper l'objectif ici. Donc je suis à 10 pas. Il va me falloir un mouvement de, de 6 plus un G, un D6. Euh, il faut que je fasse minimum 4 plus. Dans le cas où j'y arrive, je vais avancer mes éradicateurs juste ici pour avoir une grande portée pour pouvoir tirer qui ont une portée avec les fuseurs de 24 pas. Et dans le cas où j'échoue, je vais avancer mes éradicateurs avec une advance. Donc là, il va falloir que je fasse donc 6 et un G de 2 ou plus parce que je suis à 8 de l'objectif. Ensuite, avec le reste de l'armée, je vais avancer au maximum parce que le scénario favorise vachement la prise d'objectif sur cette partie. Donc là, je vais faire le G d'advance pour les primaries pour aller choper l'objectif. Il faut que je fasse 4 ou plus. Alex utilise donc un point de commandement et rejette son dé d'Advance. C'est donc un 6 qui va lui permettre de faire un mouvement de 12 avec ses intercesseurs et de capturer l'objectif comme il le souhaitait. Il va donc se déplacer et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Voilà, Alex a fait la totalité de ses mouvements. Alors, il a bougé ses motos ici, comme il l'a dit, pour capturer l'objectif. Il a fait en sorte de poser euh, trois socles sur l'objectif parce que ça a son importance pour euh, eh bien pour le contrôle des objectifs quand on va être tous les deux dessus. Ensuite, euh, il a advent ses personnages tout en conservant l'objectif A. Euh, ici, il a positionné ses intercesseurs. Il a bien fait en sorte de ne pas passer à travers la barricade puisque je vous rappelle que la barricade lui mettait moins de euh, au mouvement. Et ensuite, euh, il a, comme il l'a dit, positionné ses, euh, ses fuseurs pour pouvoir tirer sur les gars à Nécron, tout en gardant l'aura du lieutenant qui va lui permettre de relancer les 1 pour blesser, et l'aura du capitaine qui va lui permettre de relancer les 1 pour toucher. Il a fini sa phase de mouvement, il peut passer immédiatement à la phase de psy. Il n'a pas de psy-coeur dans son armée, ce qui fait qu'il passe de suite à la phase de tir, et il va pouvoir déclencher ses tirs. Donc pour ma phase de tir, je vais commencer par activer les motos. Euh, je vais utiliser les euh, fusils euh, bolter jumelés pour tirer juste sur cette unité euh, ici. Donc les a d'écran sont juste en face. Donc il faut savoir que euh, les motos lui permettent de balancer 12 tirs de bolter à force 4 PA-1. Euh, il a d'abord une caractéristique de tir de 3+, il va donc jeter 12 dés et conserver euh, les 3 et plus. On enlève les 1 et les 2. Et ensuite, il va devoir me blesser pour se faire force 4, endurance 4. Il me blessera donc sur du 4+. On conserve les 4, les 5 et les 6. Mon, euh, mon unité de gare et a une sauvegarde de 4. Il a une pénétration d'armure de moins 1, ce qui fait que j'ai une sauvegarde de 5+. Je conserve les 5 et les 6, donc il faut savoir que ça c'est un 6, et ça aussi d'ailleurs, euh, c'est un très beau jet, donc euh, du coup je perds un guerrier Nécron. Et je vais enlever un guerrier juste ici. Je vais utiliser les fuseurs des éradicateurs pour tirer sur les guerriers Nécron juste ici. Ok, donc il faut savoir que euh, cette unité-là a la particularité s'il cible euh, uniquement la même unité, de tirer deux fois, ce qui veut dire qu'ils ont trois tirs, x2. 6, il va donc prendre 6 d. il touchera sur du 3+, il a son capitaine qui est ici et qui donne l'aura à cette unité-là, il touchera sur du 3+, et il aura le droit de relancer les 1. 6 tirs, c'est parti. Donc, euh, il relance les 1, et c'est un full touche. Maintenant, pour blesser, il a une force de 8, j'ai une endurance de 4, il va donc blesser sur du 2+. Il a son lieutenant, ce qui va lui permettre de relancer les 1. Et ça passe. Ça nous fait donc 6 tirs qui passent, 6 blessures qui passent. Ça fait donc 6 blessures qui passent. Il faut savoir que son arme a une PA de moins 4. Moi, j'ai une sauvegarde à 4+, ce qui veut dire que je n'ai pas de sauvegarde, tout simplement. Et de ce fait, je perds immédiatement 6 figurines dans cette unité-là. Mon unité de 10 tombe à 4 gars donc là dans la phase de tir mes intercesseurs ont advance donc je ne peux pas tirer et pour toutes mes autres unités je suis hors de portée donc c'est la fin de ma phase de tir j'ai aucune charge à déclarer donc la fin de la phase de corps à corps on va passer maintenant à la phase de morale phase de morale qui est à faire lorsque vous avez des pertes euh, ici j'ai perdu une figurine et, euh, et j'ai donc euh, un commandement de 10 ce qui fait que je n'ai pas de test de morale pour eux en revanche ici j'ai perdu 6 figurines euh, ce qui fait que j'ai un test de morale donc je vais jeter, euh, je vais jeter un dé 2, auquel j'ajoute le nombre de figurines que j'ai perdu, ça fait 8 au total. 2 et 6, ça fait 8. J'ai un commandement de 10, j'ai donc réussi mon moral. Si toutefois, j'avais fait par exemple un euh, j'avais fait un 5, et eh bien j'avais 5 plus 8 égale 13. Je suis au-delà de mon commandement. J'aurais donc raté mon test de morale. J'aurais eu une figurine perdue et dû réaliser un test d'attrition. On y reviendra dans la partie. Donc là on est à la fin de mon tour, donc je contrôle les deux objectifs B, donc je marque 4 points et euh, j'essaie la main à tour up. Je vais donc commencer mon tour, regagner mon point de commandement, ce qui me fait passer à 9. Et je vais immédiatement faire mes protocoles de réanimation. Donc ici j'ai une figurine qui est morte et je suis dans l'aura de mon réanimateur, ce qui veut dire que sur un 4+, elle reviendra en jeu. Elle revient en jeu. Ici j'ai 6 figurines de morte, je vais donc jeter 6 dés. Sur du 4+, elle revient en jeu, et j'en ai 3 qui reviennent, à savoir que j'aurais pu relancer les 1 si euh, j'avais eu des 1, il n'y en a pas. Donc là, j'ai 3 figurines qui reviennent dans cette unité-là. Bien, j'attaque donc ma première phase de mouvement, ce que je vais essayer de faire, euh, ça va être déjà de faire avancer le pack qui est complet, le pack de 10, pour au moins poser une figurine sur l'objectif B puisque mon unité étant une troupe, elle est euh, sur suropérationnelle, ce qui veut dire qu'elle peut prendre l'objectif à des unités qui ne sont pas, en l'occurrence c'est le cas des motos. Donc je vais tenter euh, d'Advance pour capturer cet objectif-là. Ensuite, je vais pareil déplacer mes nuées qui sont ici pour lui prendre cet objectif. Euh, il a trois figurines dessus, je vais essayer de mettre quatre socles de nuée pour lui prendre cet objectif-là. Et euh, le reste de mon armée va avancer pour prendre de l'espace sur la map. J'active immédiatement cette unité-là, je bénéficie du bonus du TETARC qui est de, de me donner plus 1 à la totalité de mon mouvement. Euh, il me faut un 3+, plus pour réussir à atteindre cet objectif. C'est le cas, je fais 4, je vais donc pouvoir mettre mon unité ici. Je me suis donc positionné sur l'objectif B, maintenant je vais activer mes nuées et je vais aussi les faire ADVANCE. Elles font 4, elles ont un mouvement de 10, plus 4, 14. Fin de ma phase de mouvement, j'ai donc positionné quatre euh, socles ici pour lui reprendre l'objectif puisqu'il n'a que trois figurines dessus. Eux lui récupèrent l'objectif puisqu'ils sont super OP. Le reste de mon armée a bougé de façon à se positionner pour se préparer au tir. Mon seigneur qui est ici a fait son mouvement de 8. Eux de leur côté ont advance, donc lui pourra tirer et charger, ce qui n'est pas le cas de eux. Et je passe immédiatement à ma phase de tir. Avant ça, j'ai d'abord la capacité de mon plasmacien. Je vais choisir l'unité de moto. Je vais jeter... 3D, et sur du 4+, je lui mettrai des blessures mortelles. Il y en a une, il prend donc une blessure mortelle sur une moto. Pour ma phase de tir, je ne peux pas tirer avec cette unité-là. Euh, je vais utiliser les armes de mes personnages et euh, de mon euh, réanimateur pour essayer de faire un maximum de pertes sur ces motos. L'unité qui est ici va commencer à tirer sur les intercesseurs, ainsi que notre ami qui est là. Et euh, voilà pour l'ensemble de ma phase de tir je vous propose eh bien, euh, de faire le tir euh, seul et unique de mon seigneur de guerre, qui est juste ici, euh, sur les motos. Il a un tir qui touche à de plus. Je vais utiliser un point de commandement, j'étais à 9, je passe à 8 pour relancer ça. C'est réussi. Je vais donc le blesser sur de plus puisque j'ai une force de 12. Ça passe, c'est une pa de moins 5 et c'est DC Damage. Il ne peut donc pas sauvegarder et va devoir accueillir le G2D. Ça fait 6, c'est un seul tir. Alors c'est intéressant de dire que lui, il lui reste 3 PV, il va donc prendre eh bien les damage qui vont le tuer. Le reste des damages est perdu puisque c'est un tir et donc on ne peut pas reporter les euh, damages causés par une même arme. Ensuite, je vais réaliser eh bien, le reste de mes tirs. Comme je vous l'ai dit, euh, tenter d'amoindrir ses motos et commencer à tirer sur ses intercesseurs. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Grâce à mes quelques tirs que j'avais ici, notamment euh, le garde royal, j'ai réussi à enlever un PV sur une moto. Euh, mes gardes, quant à eux, ici, mes gardes nécrons ont réussi à tuer deux intercesseurs supplémentaires. Je vais donc finir ma phase de tir là-dessus et immédiatement attaquer ma phase de charge. Comme je vous l'ai dit, cette unité qui advance ne peut pas charger. Cette unité qui advance ne peut pas charger. Cette unité qui advance ne peut pas charger. En revanche, mon seigneur est à une distance de 7 pouces et demi des intercesseurs. Je vais donc pouvoir le charger. Il va me falloir faire 8 sur mon jet de d ça fait 9, ça passe donc je vais donc activer un mouvement de charge avec mon seigneur je vais de suite taper j'ai deux profils d'armes avec mon seigneur une qui me permet de doubler le nombre d'attaques il en a quatre sur son profil il passerait donc à huit attaques qui tape à force 6 pa 1 de base et ensuite ou alors il peut taper avec la même arme mais décupler ses forces tout en gardant son nombre d'attaques à 4, et taper euh, notamment à force 8 avec une pénétration d'armure plus importante et du multi-damage, je vais choisir de taper avec mes 8 attaques. Le seigneur touche à 2 il a une relance D1 native sur son profil, il a donc passé 8 touches, j'ai une force de 6, il a une endurance de 4, je vais donc le blesser sur du 3+. Euh, bah, tout passe, c'est un très joli jet. et donc il va avoir une PA de moins 1, il a une sauvegarde à trois plus de base, ce qui lui fait une sauvegarde à 4. plus. Il rate donc quatre sauvegardes. Euh, il a deux PV par figurine, ce qui veut dire que cela tue une figurine et cela tue une figurine. Il perd donc deux intercesseurs sur cette escouade-là. Ensuite, ça va être à lui de taper puisqu'il est euh, engagé au corps à corps. Il va donc avoir six euh, Marines qui tapent. Ces Marines ont deux attaques sur leur profil. Ils ont plus une attaque parce qu'ils ont été chargés, ça c'est une règle du codex, et ils ont plus une attaque parce qu'ils ont une épée tronçonneuse, tout en sachant que le sergent a trois attaques de base. Ce qui veut dire 5 fois 4 attaques, ce qui nous fait 20, plus les cinq attaques du sergent, ce qui nous fait 25 attaques au corps à corps. Il va jeter 25 D, il faut savoir qu'il est dans l'aura de son capitaine, il douchera donc à 3+, plus et il pourra relancer les 1. Et ensuite, il va blesser à 5+, puisqu'il a une force de 4 et j'ai une endurance supérieure. Il va donc me blesser sur du 5+, plus, et il pourra relancer les 1 grâce à son lieutenant. Et c'est parti, on est là sur 25 attaques, à 3+, plus, relance des 1. Je relance les 1. Il a effectué ses relances, il enlève les échecs, et maintenant il va pouvoir blesser. Et là, il va blesser sur du 5, relance des 1. Il y a donc 10 blessures qui passent que je vais pouvoir sauvegarder. Il a une perte moins 1. J'ai une sauvegarde à 3+. Je vais donc passer sur de la sauvegarde à 4+. J'en rate 1, 2 et 3. Je perds donc 3 PV sur mon Seigneur. J'ai donc fini ma phase de... Combat, on va donc immédiatement passer à la phase de morale. Euh, ici, il n'a perdu qu'une figurine, donc il a un commandement de 8, ça ne servira à rien, il ne peut pas rater son test. En revanche, ici, il a perdu 4 figurines, il a un moral à 8, ce qui veut dire que sur un 5 ou un 6, il rate son test de morale. C'est réussi Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'un 1 est toujours une réussite au test de morale, il n'a donc pas de test de morale ni de test d'attrition, je finis mon tour là-dessus, il faut savoir que je contrôle les deux objectifs B à mon tour, ce qui fait que je mets 4 points tout comme lui, on finit le tour 1 à 4 à 4 et je passe immédiatement la main à Alex pour son tour 2. Donc maintenant à mon tour, pour la phase de commandement, je passe de 8 à 9 points de commandement. Je contrôle l'objectif primaire juste ici. J'étais à 4 et donc je marque plus 5 points, je passe donc à 9 points. Donc ma phase de mouvement, je vais avancer avec mes unités, donc les motos ici. Je vais me déplacer aussi également là. Dans l'optique de faire une charge, je vais avancer également ici aussi. Et avec mes éradicateurs, je vais tirer sur les nuées. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alex a effectué ses mouvements, il s'est rapproché un maximum pour fiabiliser sa charge ici et là il a rameuté les personnages pour se débarrasser du seigneur, les fuseurs sont restés à portée dénués, on passe immédiatement à sa phase de tir. Là commencé ma phase de tir avec les motos, je vais tirer sur le pack ici avec les fusils bolteurs jumelés, eux n'ont pas d'armes de, de tir donc on va passer juste ici. Je tire avec mes bolteurs dans le corps à corps. Règle spéciale des pistolets bolteurs, parce que c'est des pistolets qu'ils ont cette unité là, les pistolets peuvent tirer dans le corps à corps donc il pourra s'activer à la phase de tir et rafaler sur le seigneur. Et ensuite, je vais tirer avec mes éradicateurs sur les nuées. Je te propose qu'on voit immédiatement le tir des éradicators er sur les nuées. Ils ont deux tirs euh, puisqu'ils tirent sur la même cible, ce qui veut dire qu'on est sur six tirs. Il touche à 3+, il est toujours dans l'aura de son capitaine, il relancera donc les 1. Et bien, il y a des 2, donc pas de relance. Et ensuite, il a une force 8, j'ai une petite endurance, il me blessera sur du 2. Et il a la relance des 1 grâce à son lieutenant qui est aussi dans l'aura. Pas d'As. C'est une de la PA-4. J'ai une sauvegarde à 6. Je n'ai donc pas de sauvegarde. Il va donc m'infliger 3 fois des 6 damage. A savoir que j'ai 3 PV par socle. Il va donc lancer les dés 1 par 1. La première arme fait 1 damage. La deuxième arme fait 1 damage. <rire> la troisième arme fait 6 damage. Il me tue donc... Un seul socle. Puisque euh, la première arme a fait un damage. Donc il m'a mis un dégât sur le socle. Ensuite, il m'a remis un dégât sur le socle. Et après, il m'en a mis 6. Il me restait deux PV sur le socle. Ça me, l ça me le détruit complètement. Et le reste des damages sont complètement perdus. Comme ça a été le cas tout à l'heure sur les motos avec euh, le tir de la mort de euh, notre Tétrarque. Ensuite, les pistolets bolter lourds qui peuvent tirer dans le corps à corps. Il en a 6. Il va donc toucher A3, relance D1 parce qu'il a son capitaine à portée. Il y a deux As. Ok, et après il va me blesser sur du 5, relance des 1 parce qu'il a son lieutenant. Il en passe 2, c'est de la PA-1, moins j'ai donc 2 sauvegardes à 4+. Elles sont réussies, je ne perds pas de PV supplémentaire sur mon seigneur. Maintenant, ces deux motos vont envoyer leurs 8 tirs dans le pack de Necron. C'est parti sur du 3+. Et ensuite, il me blesse sur du 4+, c'est de la force 4 sur de l'endurance 4+. Il en réussit une seule, j'ai une sauvegarde à 4+, plus pour mes guerriers nécron. elle est réussie, je, donc, je ne perds donc personne sur sa phase de tir. Ensuite, il a tous ces petits personnages qui ont des pistolets différents, le lieutenant va pouvoir faire tirer son pistolet dans les nuées, euh, le chaplain va pouvoir tirer dans les guerriers, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Le lieutenant avec son super pistolet a pu enlever encore un socle sur les nuées le reste n'a rien fait, on a fini la phase de tir d'Alex on va immédiatement passer à sa phase de corps à corps donc je passe à la phase de corps à corps, voici pour mes charges donc avec les motos je charge ici, euh, les blade guards ici avec mon personnage juste là et avec les deux sur les nuées c'est parti pour les motos, je vais utiliser un point de com et activer un tir de contrecharge, ce qui va me permettre de balancer quelques tirs sur l'unité adverse. Il y a ici 5 faucheurs et 5 éclateurs, je suis à distance de tir rapide, je vais donc jeter 20 dés. En tir de contrecharge. je ne le toucherai que sur du 6. Les faucheurs sont en... sont en blanc, on en a deux qui passent et ici les éclateurs, on en a 4 qui passent ceux-là sont force 5, ceux-là sont force 4 donc les blancs blessent sur du 4+, et eux sur du 5 il y en a une qui passe, c'est pa 1 il a une sauvegarde à 3 qui passe à 4 et il perd un nouveau PV sur cette figurine-là puisqu'elle est déjà entamée il va donc maintenant pouvoir faire son jet de charge il effectue une charge à 7 et il va pouvoir venir m'impacter maintenant charge des blade guard double c'est suffisant pour venir me contacter, puisqu'il s'était mis à deux pas de moi. Ici, il va faire charger son Judicator sur le Seigneur. Ça devrait passer sans trop de problème. Et maintenant, il va faire charger ses deux personnages sur les nuées. Il faut savoir qu'il va devoir traverser la barricade. Il aura donc moins deux à la charge. C'est parti pour le lieutenant. C'est une charge à 12, moins deux, une charge à 10. C'est donc réussi pour le lieutenant. Et maintenant, pour le capitaine, c'est une charge à 7-2-5. Est-ce que ça passe La charge à 7-2-5 passe quand même. Il vient donc me contacter les nuées. Ici, je vous rappelle que dans les stratagèmes de base, j'ai pour 2 points de com la possibilité d'interrompre sa euh, bah, phase de corps à corps puisque c'est dans un premier temps toutes les unités qu'on chargeait qui vont taper après que sa première unité est tapée je vais pouvoir euh, reprendre la main pour deux points de com il a donc tout intérêt ici à faire taper son judicateur en premier pour éviter que mon seigneur lui lave plus de monde il va donc l'activer ce gars là a 4 attaques sur son profil plus euh, une puisque euh, c'est un space marines il va donc me toucher sur du 2 plus tout qui touche il a une force à plus 3, donc une force de 7. J'ai une endurance de 6. Il va me blesser sur du 3+. Il y en a donc deux qui passent. Il a une PA de moins 3. J'ai une invulnérable à 4+. Donc je vais passer sur ma sauvegarde invulnérable à 4. J'en réussis une. Ça veut dire qu'il m'afflige 2 damage. Je vais donc perdre 2 PV supplémentaires sur lui. Il ne lui en reste plus qu'un. J'ai donc utilisé points 2.com pour faire taper mon seigneur. Et je vais tout mettre mes attaques sur les marines. Je vais tenter de survivre avec mon seigneur en enlevant un maximum de primaris. Tout à l'heure, j'ai utilisé son arme qui saturait en faisant le double d'attaque. Cette fois-ci, je vais utiliser que quatre attaques. Néanmoins, c'est des attaques qui font moins 4 en PA, il n'aura donc pas de sauvegarde et surtout, ça fait 3 damage, ça tuera les primaris nets. Je vais donc jeter euh, mes 4 dés. J'ai une CT à 2+, une CC à 2+. Néanmoins, cette arme me met moins 1 pour le toucher. Donc, je le toucherai sur du 3+. J'ai une reroll des as native sur son profil. Je peux donc relancer ce g 2 D. Ça rate. Ensuite, j'ai une force de 8, je vais donc le sur du 2+, et je peux relancer les As s'il n'y a pas. Il y a donc deux réussites, j'ai une paire de moins 4 et 3 damage, ça veut dire que ça tue deux Marines. Ça va tuer deux Marines, il a toujours sa bannière, il va pouvoir jeter 2 dés pour savoir s'ils peuvent taper avant de mourir. Sur du 4+, c'est donc raté, il va donc tuer deux Marines et reprendre la main, il devra quoi qu'il arrive taper en premier avec les unités qui ont chargé, à savoir les motos, les blade guards. et et les personnages, je vous propose qu'on se retrouve une fois que la poussière est retombée. Fin de la phase de corps à corps d'Alex, alors, il a lavé la totalité... Dégâts et qui étaient ici, euh, grâce notamment au moto qui développe pas moins de 6 attaques par mec quand il charge, euh, et euh, les blade guards ont fini le reste. Ensuite, ici, il a réussi à enlever deux socles supplémentaires avec ses personnages, et là, il y a eu un cut en termes de GD. mon seigneur a survécu à 1 PV, il arrive donc à la fin de son tour, je lui laisse faire le point sur le scoring. On va terminer la phase de combat, maintenant on va passer à la phase de morale, il euh, y a les nuées à tester euh, en sachant que l'autre a été lavé. Donc il faut savoir que mes nuées ont un commandement euh, de 10, j'ai perdu 4 figurines, donc ce qui veut dire que même sur un 6 je ne perdrai pas euh, mon test de morale, donc le test de morale est réussi auto, lui c'est une figurine individuelle et eux sont complètement morts, il n'y a donc pas de morale à faire pour cette phase là, et en termes de points, donc on arrive à la fin de mon tour, donc je contrôle les deux objectifs euh, B, euh, donc je remarque 4 points, j'étais à 9, donc je passe à 13. Alors il faut savoir que euh, cette, cette unité-là est OP++, mais c'est Marines aussi, ce qui veut dire qu'en gros les capacités s'annulent et on doit compter qu'il y a le plus de figurines sur le sur l'objectif. Moi j'en ai trois, les deux nuées et le Seigneur, lui il en a 4, les deux Marines et les deux personnages, c'est donc bien lui qui me reprend l'objectif. Il passe donc de 9 à 13 et on passe immédiatement à mon tour 2. Début de mon tour 2 Alors euh, j'ai euh, la règle spéciale Necron Qui me permet de regagner un PV sur lui Ce qui veut dire qu'il m'en restait plus qu'un Et eh bien il m'en restera plus que deux Et ensuite j'ai cette unité là qui a eu des pertes Et qui n'est pas décédée Ils sont 7 J'ai donc encore trois protocoles à faire Puisqu'ils sont 10 à la base Je suis dans l'aura de mon châssis Je vais donc euh, réussir à ripoper des mecs sur du 4 En relançant les 1 Il n'y en a pas Par contre je regagne 2 guerriers Necron Dans cette unité là Ensuite, j'étais descendu à 5 points de commandement, puisque j'en ai utilisé 3 sur le tour d'Alex. Eh bien, euh, j'en regagne 1. Je passe donc à 6. Et je mets 5 euh, points d'objectif primaire, puisque je tiens un objectif. J'étais donc à 4, je passe à 9. Et on passe immédiatement à ma phase de mouvement. Je vais euh, tenter de m'avancer ici pour tirer, et, euh, et puis après charger. Euh, je vais utiliser la capacité de mon Tétrarc pour rajouter 1 au jet de touche sur le pack de Necron qui est ici. Et, euh, et on est pas mal du tout. J'attaque donc ma phase de mouvement. Voilà, j'ai fini ma phase de mouvement. J'envoie mes destroyers en renfort de leur seigneur. Ici, tout le monde s'est avancé pour essayer de balayer un maximum. Je vais utiliser immédiatement euh, la capacité de mon plasmacien. Il va cibler cette unité là. Je vais jeter 3D. Et sur du plus il prend des mortal wounds. Il y en a deux. Donc cette unité-là prend deux mortal wounds. Ces figurines ont 3 PV. Il y en a donc une qui va perdre 2 PV. Je vais donc activer mes nécrons qui ont plus 1 à leur J'ai euh, deux touches. Ils ont une CT de 3+, elle passera donc à 2+. Je vais mettre l'ensemble des tirs là-dedans. Il faut savoir que j'ai 5 faucheurs et euh, 4 éclateurs. Je le touche sur du 2. Les euh, faucheurs sont en vert et les éclateurs sont en blanc. Les gros dés blesseront sur du 3+, et ceux-là blesseront sur du 4+. Sur cela, donc il a une sauvegarde à 2, grâce à son bouclier, donc il passera à 3, sur la paire moins 1 et qui passera à 4 sur la paire moins 2. C'est parti. Donc euh, ici, c'est sur du 3, il perd 1 PV, ce qui tue euh, le garde à qui en restait 1. Et celle-ci, elle passe aussi, ce qui enlève 1 PV sur un garde supplémentaire. Les guerriers à Necron ont donc tiré, je vais faire l'ensemble euh, de mes tirs ici euh, dans ces guerriers-là. Et ensuite, euh, ici, il euh, n'y a pas de tir supplémentaire. Donc, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. J'ai fini ma phase de tir, euh, j'ai réussi à enlever eh bien 2 PV euh, sur euh, cette moto là et, euh, et c'est bien tout et ensuite eh bien euh, rien d'autre donc je passe immédiatement à ma phase de charge euh, globalement eh bien je vais déclarer tout le monde pour venir charger là dedans et ici eux vont venir euh, taper dans euh, eh bien dans les Marines et il euh, et faut que j'arrive à essayer de me débarrasser euh, du, euh, du judicateur, donc on se retrouve après mes charges. J'ai donc fini mes charges, j'ai commencer par la charge qui est ici je vais utiliser la règle et eh bien de zone d'engagement à 5 pouces à la verticale au lieu d'un pouce à l'horizontale ce qui veut dire que notre figurine qui est ici et euh, eh bien elle peut engager la figurine qui est juste en dessous d'elle euh, en revanche eh bien, euh, lui ne va pas gagner l'attaque sur le Judicar euh, parce qu'il n'est pas à portée d'engagement avec lui. Il n'est pas au demi, il n'est pas à un demi pouce avec lui. Et donc, ces deux-là pourront taper dans les Marines. Ensuite, euh, ici, euh, toutes les charges ont réussi, mais c'était globalement des charges automatiques. Euh, mon Tetrarch est venu ici. Euh, le plasmacien ici. Euh, les deux, euh, les deux euh, serf. les serfs au cryptex -serf. viennent là. surf et les Marines, enfin les Marines et les guerriers Necron viennent ici. Ici, je vais passer immédiatement à ma phase de corps à corps. Et le plus important, c'est forcément d'activer ici, en premier, euh, mes destroyers. Je vais activer euh, le petit gars ici qui a une capacité particulière. Il faut que j'ai dé Et si je fais un 1, je tue un cryptek Ce n'est pas le cas. Donc, je vais pouvoir gagner plus un en force et plus une attaque. Et si j'avais fait un 1, ben, je tue un destroyer attention avec mon judicateur j'ai une capacité spéciale temporis qui permet de désigner une unité et de l'obliger à taper après tout le monde, je vais désigner les destroyers oui et euh, la capacité c'est pas temporis mais tempo mortis Pardon. Mais mais un, mais un état. <rire> donc du coup euh, mon plan j'avais complètement oublié la capacité du judicateur donc mon plan qui était de faire taper eux pour tenter de saigner lui euh, ne marche pas euh, tant pis Donc euh, du coup je ne peux pas les activer eux en premier je vais donc activer en premier euh, mon tétrarque qui va taper et de saigner la moto qui est juste là, le tétrarch à trois attaques. Euh, il touche sur du 2 plus euh, à la petite tasse qui va pas bien. Euh, je vais pas utiliser ma relance maintenant. Et euh, il a force 7 sur de l'an du 5. Il blesse sur du 2 plus euh, sur du 3 plus. Pardon, il ah, y en a qu'une qui passe. Euh, CPA moins 3. Il a donc une save à 6. Ouf. Par contre, c'est que D3 damage, donc si je me foire sur le D3 damage, eh bien, il survit à un 6 sur le D3, ce qui veut dire que j'ai fait 3 damage. Il lui restait 2 PV, cette moto est donc morte. Et je vais soit euh, proposer à Alex d'utiliser 2 points de commandement et de reprendre le corps à corps à sa guise, euh, soit eh bien, de me laisser taper. Donc j'utilise 2 points de com pour euh, taper en premier avec mes blade guards sur les euh, necrons. Il m'intercepte donc avec les bait guards, le sergent a 4 attaques, l'autre, son camarade en a 3, ils ont plus un puisqu'ils ont été chargés, ce qui fait 9 attaques, qui touche à 3+. Il a des épées énergétiques de maître qui lui filent une force de 5, il va donc me blesser à 3+. C'est euh, de la PA-3, je n'ai donc pas de sauvegarde, ce qui fait donc des morts nettes, ça fait 3 morts chez les guerriers de il va donc enlever trois garés nécrons, je vais reprendre la main puisque c'est moi qui ai chargé et mes unités qui ont chargé vont pouvoir taper. Euh, eux et eux. Lui aussi il a réussi sa charge, il va pouvoir donc faire trois pouces de piline et venir ici contacter lui. Donc tout ce petit monde va taper là-dessus. Et après, en gros, eh bien, ça sera à Alex de reprendre la main et potentiellement avec son judicateur de me laver. Monseigneur, on se retrouve une fois que tout a tapé dans la bagarre que vous avez ici. Plasma C a une capacité spéciale qui balance de la mortale sur les unités qui sont à 6 pouces de lui. Euh, c'est toujours sur un G2D, c'est sur du 4+. Est-ce que ça passe oui, ça passe, du coup, ici, il prend une mortale supplémentaire, et je vais immédiatement faire son attaque, puisqu'il n'a qu'une attaque, le plasmacien, sur son profil. Donc ici, la mortale va tuer euh, ce Marines qui est juste ici. Donc, euh, le fait que je le tue à la mortale, normalement, ça devait se résoudre au début de la phase de combat. Donc, ce qui veut dire que en vrai, euh, au début de sa phase, il était ici, il faisait sa mortale, il tuait donc lui, et donc il venait piline là, et je ne suis pas en zone d'engagement pour taper sur ce Marines-là, ce qui veut dire que lui va rester ici au corps à corps, et je ne peux plus lui mettre d'attaque supplémentaire. Alex, de son côté, va activer son judicator et il va tenter de saigner le Seigneur avant que celui-ci reprenne la main et puisse taper. Il a donc quatre attaques. Il va me toucher sur du 2+. Ah, c'est beau Bonjour, Il n'est pas dans l'aura. Par contre, il a une force à plus +3 avec son énorme sabre. Il a donc force 7. J'ai une endurance de 6. Il va me blesser sur du 3+. Les deux réussissent. J'ai deux invus à 4 à faire. Deux invus à 4, messieurs et dames. Deux invus à 4. Ah bah ça sert à rien, j'utilise ces deux, deux damages flat. Mon personnage n'avait plus que deux PV, il est donc mort. Donc il vient de tuer le destroyer et comme... Euh, enfin le seigneur destroyer et comme eux doivent taper après toutes les unités éligibles, il va pouvoir faire maintenant taper ses marines en premier. Euh, du coup il va pouvoir distribuer des pains dans les destroyers. Ici les marines sont tapés et n'ont rien fait sur les destroyers. Eux étaient engagés avec les nuées et ont pu les détruire définitivement. Je vais donc maintenant pouvoir activer mes destroyers et taper euh, dans qui de droit. J'ai un gars qui est équipé de faux d'hyperphase euh, qui va pouvoir faire toutes ses attaques dans le judicar. Donc il a quatre attaques de faux d'hyperphase plus une supplémentaire avec euh, le Fauchon d'Hyperphase, donc il a quatre attaques plus une. il va toucher sur du 3+, il a la relance des As naturel parce que c'est sur son profil, j'ai donc deux échecs, et ensuite je vais taper à force 5, à force 5 plus 2, ce qui veut dire que je vais le blesser euh, sur, la... sur du 3+, pour tout le monde c'est du 3+, de toute façon, donc ça c'est bien, alors il faut savoir que ça, il faut qu'il fasse celle-ci à part, puisque c'est de l'invue à 4 sur son judicar, mais ça fait 3 flats. Ah bah, le judicar est mort, ça vaut bien son petit point de com pour relancer et tenter de le sauver euh, sur un 4+. Et c'est raté, il prend donc 6 damage flats sur le judicar, euh, celui-ci meurt immédiatement, instantanément, et maintenant je vais faire les deux attaques, les attaques des autres sur eux, et ensuite on se retrouve pour la fin de ma phase de combat. Ok, les destroyers ont enlevé les 4 derniers marines, ils ont fait pas mal de café, hein. c'est clairement, ils ont enlevé le judicar et les quatre marines, euh, j'épiline aussi de façon à pouvoir avoir, euh, eh bien, ici... Trois figurines et récupérer l'objectif B. Euh, en termes de morale, il n'y a pas de test de morale puisque le seul survivant qui a été amoché, c'est lui et euh, il a perdu deux figurines. Et donc il a, il, il réussira auto son test de morale. Et de mon côté, j'ai les gars et Necron, c'est pareil. Euh, j'ai pas, j'ai pas eu assez de pertes pour pouvoir être impacté au moral. On arrive donc à la fin de mon tour. Je vais marquer, et euh, eh bien le secondaire avec les deux objectifs B, ce qui veut dire que je viens égaliser le score à la fin de ce tour-là. Je mets à mon tour 4 points, ce qui m'amène à 13, ce qui nous fait 13 partout au scoring. Et je repasse immédiatement la main pour le tour suivant de Alex. Donc Le début de mon tour 3, on va passer à la phase de commandement. J'avais vu points de commandement dans le précédent tour, j'en ai dépensé 3, donc je suis tombé à 5, et là j'en regagne 1, donc je suis tombé à 6. Maintenant, au niveau des objectifs, je contrôle 7 objectifs primaires, donc je prends euh, plus 5 points, j'étais à 13, je passe maintenant à 18. Ensuite, euh, au niveau des de intentions de jeu, euh, ici je vais me désengager et me déplacer euh, derrière la barricade, de manière à laisser le champ libre pour pouvoir euh, tirer avec les éradicateurs. Et euh, je vais envoyer cette, euh, ce chaplain ici pour euh, envoyer en renfort. Donc là, je passe ma litanie euh, sur mon chaplain. Ça passe jouer... sur du 3+. Ça yes, passe. la litanie passe. Donc, Ce qui veut dire que le chaplain aura la full reroll des touches au corps à corps si jamais les fuseurs ne sont pas suffisants sur les destroyers. Donc ici, euh, Alex est bloqué au corps à corps puisque son socle ne passe plus. Néanmoins, il aurait la possibilité d'utiliser un stratagème bah, pour le faire partir et de traverser des figurines ennemies euh, sans les calculer. Il prendrait le risque sur un 1, un jet de dé, euh, eh bien de mourir de, de perdre automatiquement sa figurine De toute façon étant relativement isolé Sur ce flanc là de la map euh, Il n'a pas intérêt à trop s'en aller Il vaut mieux qu'il reste au corps à corps Pour tenter de tuer quelques mecs S'il en a la possibilité Donc voilà on a vu dans quelle configuration Il est au début de sa phase de mouvement du tour 3 On se retrouve une fois que tout le monde a bougé Fin de la phase de mouvement d'Alex Il s'est replié pour donner ses auras au fuseur On passe à la phase de tir Et on va voir s'il arrive à infuser les destroyers Ça lui fait 6 tirs qui touchent à 3+, plus. Et il peut reroller les as grâce à son capitaine. où il y a tout qui touche. Il va blesser à 3+, force 8, sur de l'endurance 5. Il rerolle les as grâce à son lieutenant. Et euh, Donc, euh, le 2 ne passe pas, s'il vous plaît. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais infliger les damage. J'ai pas de sauvegarde invulnérable. J'ai une sauvegarde à 3, elle une pas de moins 4, donc j'ai pas de sauvegarde. Celle-ci va tuer euh, le euh, plasmatite. Donc, le petit gars-là, ici, va mourir en premier. Ensuite il reste euh, eh bien 4 dés, euh, il va pouvoir donc faire les d 6 damage, euh, à savoir qu'il est en distance euh, de fusion, donc il va lancer 2 dés pour savoir combien de damage il fait pour chaque, euh, pour chaque blessure qui passe, et il pourra garder le meilleur. Donc pour la première il jette 2 dés, donc il me met 5 damage, il me tue déjà un socle, la deuxième il jette 2 dés, il me met 6 damage, il retue un socle, et ensuite troisième il rejette 2 dés. Bon, il, faut, il se gave, donc en gros, il m'a atomisé complètement mes destroyers. Fin de la phase de tir terminée. Alex a donc atomisé les destroyers grâce à ses fuseurs. C'était très propre. Maintenant, on passe à la phase de charge. Il n'a pas de charge à déclarer. On passe donc à la phase de combat. Il faut savoir que commencent à combattre les unités de l'adversaire. C'est-à-dire moi. Euh, ce qui veut dire que dans la mesure où il n'y a pas déclaré de charge, c'est moi qui commence à taper. Donc, c'est ma première unité qui va taper. Eh bien, je vais faire taper euh, mes petits euh, crypto et je vais tenter d'enlever euh, notre ami qui est ici. C'est tanké Easy Cash. Et maintenant, il va pouvoir s'activer et taper dans les guerriers nécrons. C'est parti. As donc euh, C'est ton sergent. Tu as donc quatre euh, attaques. Tu touches sur du 3. Yes. Tu blesses sur du 5. Euh, sur du 3. Pardon. Ok. Il en passe une. J'ai pas de sauvegarde. Donc ça me tue net un guerrier. Maintenant, je vais pouvoir activer mes guerriers. Ils sont encore 5. Euh, je vais donc réaliser cinq attaques. Euh, je suis toujours. En deux plus, puisque j'ai passé mon plus pour hit grâce au tétrarque, Et euh, je vais le blesser sur du 4+, c'est de la force 4 sur de l'an du 4. Il y en a deux qui passent, j'ai pas de PR. il a une sauvegarde à 2+, petit PV de la honte, oui <rire> Petit PV de la honte, il lui restera donc 2 PV, il a bien fait de pas désengager. Euh, comme ça, eh ben, il me bloque mes tirs et il est plutôt content. Donc, fin de mon tour, il euh, n'y a pas de test de morale, euh, mon blackguard tient. Euh, avec mon chaplain, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû le laisser ici pour euh, contrôler euh, l'objectif. Yes, puisque euh, en gros, il a quitté l'objectif qui est juste là, euh, ce qui fait qu'il n'en contrôle plus qu'un seul à la fin de son tour, ce qui veut dire qu'au début de ma prochaine phase de commandement, moi je vais en contrôler deux et je vais en contrôler plus que lui. Ce qui veut dire que je vais en mettre, euh, je vais mettre pas mal de points sur mes objectifs primaires au début de mon tour 3. Euh, néanmoins, il restera encore deux tours de jeu, donc on va voir ce que ça donne. Euh, il était donc à 18 points et il reste à 18 points et je passe immédiatement à mon tour 3. Ok, début de mon tour 3, phase de commandement, je vais regagner un point de com'. Euh, donc j'étais à 5, je passe à 6 je vais activer mon protocole sur le pack euh, de Necron qui est ici euh, ils ne sont plus que 5 et donc je vais jeter 5D euh, sur du 4+, et eh bien je regagne dégâts il euh, y en a qui Kiripop donc je vais regagner deux euh, guerriers Necron là dessus et je vais activer la capacité du Fauchard qui va me permettre de désengager et de euh, tirer et charger quand même avec eux donc ça c'est pour ce qui est sur ma phase de commandement ensuite je vais marquer mes points d'objectif primaire, je contrôle un objectif je mets 5 points, je contrôle un deuxième objectif je mets 5 points, je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire, je remets 5 points ce qui veut dire que je mets 15 points au début de mon tour 3 ce qui me fait passer de 18 à 33 ça me fait prendre une belle avance sur ce tour euh, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de poser mon cul sur cette avance là euh, me figer un petit peu et le laisser venir parce que si je m'approche il y a les fuseurs et les fuseurs font très mal donc, euh, donc voilà on va attaquer ma phase de mouvement, je vais globalement me désengager essayer de tuer ce gars là et euh, potentiellement garder le contrôle de euh, mes deux objectifs Ok, phase de mouvement terminée, donc globalement comme j'ai dit, je me suis désengagé ici avec euh, le pack de Necron euh, qui est parti de lui, euh, les, euh, les serres de Cryptech sont désengagées aussi de façon à ce que je puisse lui tirer dessus. Le réanimateur est passé devant mon garde royal pour qu'il devienne inciblable. Euh, de façon à ce que euh, il, bah, il va, il, lui va prendre les tirs de fuseur, certes, mais lui au moins sera protégé. Et après, bah, je vais euh, m'occuper de tuer lui. Je vais dans un premier temps activer la capacité euh, de notre ami le pyromancien, le technomancien, le, le mec volant. Euh, et donc, euh, sur un 4+, je vais, euh, je vais cibler cette unité-là. Je jette 3D et sur du 4, c'est des mortales. Eh ben écoute, j'en mets deux, il lui restait deux PV, ben il meurt il meurt avec l'immortal du euh, pyromancien. Lui est donc mort puisqu'il ne restait plus que trois. Donc globalement, euh, eh bien pour ma phase de tir, c'est cuit parce que j'avais mis tout en œuvre pour tuer ce guerrier-là, donc il n'est plus là, euh, ce qui veut dire que je ne vais pas déclarer, déclarer de charge ni rien. Je vais essayer de le laisser venir avec ses personnages parce que s'il veut remonter au score, il va falloir qu'il me rentre dedans, donc euh, je vais rester tel quel. Je ne vais pas déclarer de charge, je ne vais rien déclarer de plus, ce qui veut dire qu'en gros je vais finir mon tour 3 là-dessus. Je ne vais pas marquer de secondaire supplémentaire parce que je ne me suis pas amusé à venir contrôler le B vu euh, la pléthore de tueurs qu'on a dessus. Donc ça, je m'en préoccuperai pas. Euh, néanmoins, je finis le tour avec une, une avance de 33 à 18. Je repasse la main à Alex pour son tour 4. Début de mon tour 4, avec l'objectif secondaire, je contrôle l'objectif B, donc je marque 5 points. J'étais à 18, je passe à 23. Maintenant, avec ma phase de mouvement, je vais déplacer mon, mon, ma bannière juste ici pour contrôler cet objectif et récupérer, redresser le, mon erreur. Avec mes trois autres persos, je vais « Advance » ici et je vais avancer mes éradicateurs juste derrière la barrière pour contrôler l'objectif. Ok, vous voyez dans quelle configuration il est. On se retrouve à la fin de sa phase de « Move ». Fin de la phase de move euh, d'Alex, alors il a fait advance tous ses personnages ici pour me rusher dessus, clairement. Alors il ne pourra pas me charger sur son tour 4 puisqu'il a advance, néanmoins euh, ça va bagarrer au tour 5. Euh, son, sa bannière s'est posée comme il l'a dit ici, eux ont avancé pour se poser ici, du coup il va pouvoir immédiatement attaquer sa phase de tir et balancer comme il le souhaite tous ses tirs sur le décimateur. C'est parti, 6 tirs dans sa mouille de décimateur, donc ça touche à 3+, Très propre, ça blesse à 3 plus. C'est très propre. Enlève le 2. Ok, euh, du coup, eh bien, euh, c'est euh, il en, il, en, il envoie 4 décide. d'amage. j'ai pas de sauvegarde. J'ai une sauvegarde à 3 plus et euh, il me l'annule. Il a moins 4, donc il me fait 4 décide. damage bon, ben bah, il m'en fait euh, il m'en fait 9 et j'ai 6 pv. Mon châssis qui est ici et donc détruit. On arrive à la fin de mon tour. Hum. J'ai pas pu contrôler les deux objectifs B ou les deux objectifs A. Donc je ne remplis pas les conditions pour l'objectif secondaire. J'étais à 23 points, donc je reste à 23 points. Moi de mon côté, eh bien euh, j'étais à 33, Donc ce qui fait 23-33 à la fin du tour 4 d'Alex. J'ai mon tour 4 à jouer. On se retrouve immédiatement pour celui-ci. Début de mon tour 4, je passe de 6 à 7 points de commandement. Euh, pour ce qui est de mon tour, je mets quand même à la fin de, à ma phase de commandement, je mets quand même. 10 points puisque je tiens les deux objectifs, je tiens deux objectifs. Euh, donc je mets 10 points sur les objectifs primaires, ce qui m'amène de 33 à 43. En ce qui concerne mon tour, bah, globalement, je vais pas m'amuser à aller chatouiller ces gars-là au corps à corps parce qu'ils vont complètement me désinguer euh, ce qui veut dire que euh, je me contenterai tout simplement d'envoyer mes quelques... de me positionner, faire un petit rideau ici pour euh, l'empêcher de trop venir contacter mes unités et, euh, et puis bah, tirer, tenter d'enlever le chaplain, sait-on jamais. Et, euh, et puis voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Je me suis déplacé, j'ai donc fait advance les crypto-serres qui me servent à rien, si ce n'est de, bah, de le bloquer un petit peu pour éviter qu'il me roche dessus tout droit. Euh, j'ai positionné mes gardes aussi ici pour faire un petit cordon. Euh, globalement, ce que je vais faire, c'est que euh, déjà, je vais utiliser la capacité euh, de Toto euh, pour jeter des mortales sur le Chaplin. Je vais donc jeter 3D et sur du 4+, il prendra des mortales. Il y en a une. Euh, il prend donc une blessure mortelle. Ça fait toujours plaisir et elle vient ici, ensuite j'utilise la capacité euh, de Jojo qui est ici pour passer le plus 1, pour toucher euh, sur les guerriers qui sont là et je vais immédiatement passer à ma phase de tir et les faire tirer, je vais tout mettre dans le chaplain mon but est de l'enlever, je vais faire tirer d'abord les fauchards je le touche donc sur du 2+, ok, euh, c'est de la force 5 et euh, CPA-2 euh, c'est donc sur du 3+, tac tac tac il a donc quatre sauvegardes à faire et il a une invulnérable à 4 Eh bien, il n'en rate qu'une, ce qui fait qu'il perd un nouveau PV euh, sur le chaplain. Il perd un nouveau PV ici. Et ensuite, j'ai euh, les éclateurs Gauss, euh, qui pour le coup sont force 4, donc ils ne blesseront que sur du 4. Je le touche sur du 2 et je le blesse sur du 4. Euh, hop Ici, PA-1, il a donc euh, 4 sauvegardes, à 4 euh, Il perd 2 PV supplémentaires. Euh, de mémoire, il en a 5. Et comme c'est un primariste, il a 5 PV, ce qui veut dire qu'il ne va pas mourir à ce tour. Euh, il doit peut-être me rester les tirs de notre ami qui est ici. D'ailleurs, il va faire ses tirs. Euh, c'est le garde royal. Le garde royal, il a tir rapide 2, donc il a mis portée puisque c'est une portée de 24, il va donc balancer 4 tirs. Il va toucher sur du 3+, et il va blesser sur euh, du 3+, puisque c'est de la force 5. Je vais utiliser un point de commandement pour relancer ça, c'est réussi. Alex a donc 2 sauvegardes, cpa 2, il a sa 4+, invulnérable c'est réussi tranquille donc euh, ce qui veut dire que notre ami le chaplain ne va pas mourir je vais donc le manger euh, pleine poire si je suis pas trop mongol je me suis mis hors de portée d'une intervention héroïque ce qui est le cas euh, ce qui veut dire qu'il va pas pouvoir euh, m'engager sur mon propre tour ça aurait été dommage si j'avais fait cette erreur là et euh, de manière générale je vais rien faire de plus euh, je vais garder mon avance parce que euh, je suis à 43 euh, alex lui n'est qu'à 23 et, euh, et puis en gros, bah, je vais encaisser la charge sur son tour, mourir lamentablement, mais j'aurai marqué mes points et je serai tout à fait content d'être heureux. Je vous propose qu'on passe immédiatement au cinquième et dernier tour de cette partie. Début de mon dernier tour, le tour 5. Euh, J'étais à 6 points de commandement, j'en gagne plus 1, donc je passe à 7. Je contrôle deux objectifs, donc le A ici et le B ici, donc je marque bien 10 points. Euh, ce qui te fait passer à 33. Ce qui me fait passer à 33, exact. Euh, ensuite, pendant mon tour, je vais essayer d'avancer les euh, éradicateurs ici pour euh, tirer un maximum sur les de nécrons Et je vais avancer mes personnages en chargeant pour euh, essayer de, de éradiquer la table. <rire> L'éradication totale, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de sa phase de move, Alex a dit ce qu'il allait faire. Et il l'a fait, il va donc... Immédiatement, passe à sa phase de tir et avoiné avec ses tirs de fuseur dans les guerriers Nécrons. Euh, ça touche sur du 3+, ça fait 4 qui passent, ça blesse sur du 2+, et c'est des morts sur du 2. Eh bien, je perds 4 guerriers Nécrons dans ma ligne ici. On continue la phase de tir d'Alex. Il va utiliser les pistolets de son capitaine et de son lieutenant pour essayer de me saigner les 3 guerriers Nécrons. On se retrouve une fois que ça a tiré. Il m'a complètement atomisé euh, mes trois gars et écrans. Euh, ce qui va dire, ce qui veut dire qu'on va immédiatement passer à la phase de charge. Euh, il va pouvoir déclarer tout ce petit monde. Euh, L'idée, c'est quand même qu'il ne déclare pas euh, le chaplain en premier sur lui, tout simplement parce que sur un tir de contre-charge un peu chanceux, je pourrais lui envoyer son dernier PV. Donc le mieux, c'est d'activer d'abord ici notre ami le lieutenant pour venir chercher euh, lui et eux. C'est parti pour la charge. Eh bien, ça passe aisément. Il va donc pouvoir venir ici contacter notre ami et de ce fait charger avec le chaplain qui va déclarer toujours le garde royal. C'est une charge à 5 qui réussit au vu du peu de distance qui les sépare. Et ensuite, déclarer la charge du capitaine sur les tricérosseps. C'est une charge à double 1, mais vu qu'il s'était mis à 1 pouce et demi eh ben, des socles, ça passe encore. De façon à éviter de se faire contrer par le stratagème qui me permettrait de reprendre la main sur le corps à corps, Alex va activer son chaplain pour taper et sécher le garde royal. Il a 4 attaques plus une parce qu'il a chargé. Il va toucher sur du 2+, relançable des 1 puisqu'il a le capitaine à portée. Ça touche aisément. Il a une force de 6, il va donc blesser sur du 3+, relance des 1 parce qu'il a le lieutenant à portée. Eh ben écoutez, c'est tout bénef. CPA, moins 1 et c'est 2 damage, j'ai une save à 3. Faut pas que je me foire. Euh, j'ai une save à 3, donc là en gros il met 4 damage, ce qui veut dire qu'il me le tue. Euh, je vais utiliser un point de commandement et je vais relancer ça pour tenter mon 4+. Eh ben non, ce qui veut dire que mon garde royal meurt lamentablement dans d'atroces souffrances. Il va maintenant pouvoir attaquer avec ses deux personnages et euh, je ne vais pas utiliser le point de commandement pour tenter de les tuer puisque je ne les tuerai pas. Donc fin de mon tour 5, euh, je contrôle les deux objectifs A, donc je marque donc ici et ici. Donc je marque 4 points supplémentaires, j'étais à 33, je passe à 37. Il n'y a pas de phase de morale hein, puisque de toute façon il a détruit tout ce qu'il avait touché et, euh, et du coup il passe à 37 et moi je suis à 43. Euh, donc ce qui veut dire que de toute façon euh, bah, c'est moi qui vais finir la partie puisque j'ai encore un tour 5 à jouer. Je vais marquer au début de mon tour, je vais marquer 5 points ici parce que euh, bah, c'est les objectifs primaires. Ce qui veut dire que de 43 je vais passer à, 5, à 48 et euh, globalement je pourrais rien faire de plus parce que c'est pas mes deux clochards qui vont mettre beaucoup plus de points. Néanmoins je finis la partie à 48. Et Alex, lui, de son côté, l'a fini à 37. 37. Euh, ce qui veut dire que c'est une, une petite victoire pour les Necrons euh, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur euh, une petite erreur de positionnement euh, au niveau du tour 3 d'Alex. Quoi qu'il arrive, on se retrouve immédiatement pour le débrief de la partie. C'en est fini de cette première partie découverte autour de la V9 et de la boîte de démarrage Indomitus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pensez à mettre le pouce bleu des familles. Si c'est le cas, euh, quoi qu'il en soit, je me tourne vers toi dans un premier temps pour avoir ton ressenti sur cette partie découverte. Yes. donc C'est une super partie, j'ai super kiffé. Euh, franchement, le format de jeu euh, de cette taille-là, c'est euh, facile à prendre en main. Euh, c'est agréable, ça va relativement vite. On comprend super bien les mécanismes de jeu et euh, la boîte est super bien fournie pour... Euh, pour ouais. une boîte de base, donc ah ouais, euh, c'est assez cool. Ouais. Yes, euh, on a découvert aussi bah, les nouveautés autour des Space Marines et des Necrons. Il euh, y a des unités qui sont super cool et très intéressantes qu'on va pouvoir maintenant voir évoluer aussi avec euh, bah, l'arrivée des, des nouveaux codex et de la, la prise en main par les joueurs de cette nouvelle version-là. Euh, en tout état de cause, moi j'ai trouvé cette partie plutôt sympa, bien qu'elle se voulait didactique et simple, euh, de façon à appliquer les scénarios, à voir un petit peu les mécanismes de base. Euh, on voit très bien que, globalement, euh, le, la différence en score se creuse sur cette Une petite erreur, erreur de ouais. positionnement sur le non, T3, non, met, ouais. mais, euh, mais euh, voilà et ça, ça montre aussi qu'il y a quand même un aspect de positionnement, un aspect tactique au jeu, et, et, euh, et ça se ressent vraiment sur ce, ce genre de choses. Exact. En tout état de cause, les amis, euh, vous pensez à lâcher le petit commentaire des familles, ça fait toujours plaisir. Vous nous rejoignez sur Discord, on a le lien dans la description de la vidéo avec tous les autres liens si vous voulez retrouver les objectifs, les tapis et tout le tout-team. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao.